Vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil, pour vous, le design c'est très important. Même sur vos oreilles, j'ai peut-être ce qu'il vous faut, c'est les G-Pods de HHOGEN. Ces écouteurs, vous le voyez, qui ont la particularité de pouvoir s'éclairer, s'allumer, se personnaliser, sont des écouteurs plutôt sympas à prendre en main et à porter. On voit ça, c'est l'heure du test Commençons par parler du design de ces G-Pods. Comme vous l'aurez compris, c'est des écouteurs avec, comme particularité au niveau du stick, la possibilité de se rétroéclairer. Mais pas que, car chaque écouteur peut avoir une coque en plus dessus, une petite carapace. Par exemple, moi j'ai ajouté cette petite carapace là, vous voyez, que je vais pouvoir enlever. Et là, je retrouverai simplement le corps de l'écouteur, qui est déjà très beau. Cette petite coque qu'on va pouvoir rajouter directement par dessus Il y en a des tas avec différents styles, différents logos Bien entendu vous allez pouvoir trouver coque à votre pied Mais qu'importe, revenons sur le design de ces écouteurs A première vue, avant de les allumer et de les mettre à charger une première fois On a l'impression que c'est des écouteurs tout à fait lambda Mais non, la technologie de ces écouteurs fait que vous allez avoir une lumière dynamique à l'intérieur des bâtons. Dynamique, c'est-à-dire, vous allez pouvoir, on va le voir ensemble sur l'application, euh, mettre plusieurs modes. Est-ce que ça va suivre la musique Est-ce que ça va être une lumière permanente ou une lumière euh, séquentielle Ces écouteurs ont aussi un contrôle directement au toucher. Ça, on va en parler dans la prise en main. Lorsqu'on regarde les dimensions et le design de la boîte et des écouteurs, on a une boîte de 65 mm par 39 mm et des écouteurs mesurant 30 mm par 10 mm. Ce qui saute aux yeux aussi directement sur le site, c'est la multitude de chelles, comme ils appellent ça, donc de carapaces, qui peuvent être personnalisées. Il y en a directement fourni avec les écouteurs, dans le pack à 125 dollars, mais il y a aussi la possibilité de les acheter à l'unité. Chaque petite carapace se met de façon très facile et permet de personnaliser au-delà de la lumière le design avant que je vous montre un petit peu la prise en main comment on change de couleur comment on personnalise via l'application je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques parce que oui il n'y a pas que le design il y aussi de quoi faire au niveau des caractéristiques techniques ces écouteurs du coup vont consommer un petit peu plus d'autonomie, on se dit. Il y a de la lumière, etc. Mais ça reste quand même une autonomie tout à fait convenable. En tout, on aura 20 heures d'autonomie. 5 heures par recharge et par écouteur, avec une recharge rapide qui en 10 minutes de recharge vous permet d'avoir 2 heures d'autonomie, qui est plutôt pas mal. Le boîtier est rechargeable en USB-C et les écouteurs sont résistants IPX4. Je vous le disais, il y aura la possibilité de contrôler les écouteurs avec du tactile, ça on va le voir juste après, mais il y a aussi une fonction de réduction de bruit active. Vous allez pouvoir du coup directement activer l'ANC, l'Active Nose Constellation, qui va vous permettre de réduire le son ambiant de 25 décibels, qui est plutôt pas mal. Voilà pour les caractéristiques techniques, voilà pour le design. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la prise en main. Oui, on va parler de la prise en main, on va commencer par un petit peu la personnalisation directement via l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application, l'application Gen, vous allez pouvoir faire l'appairage bien entendu de vos écouteurs et ensuite aller directement sur l'application. Là, vous aurez directement votre écran d'accueil avec du coup vos petits écouteurs au-dessus. Ensuite, vous allez pouvoir choisir plus de couleurs directement dès l'écran d'accueil. À chaque fois que vous allez appuyer sur un fond, un thème, ça va changer la couleur de vos écouteurs. Et vous voyez directement sur l'application le rendu que ça devrait donner. Si vous voulez aller encore plus loin, vous allez aller dans Lumière et là vous allez pouvoir choisir est-ce que vous voulez un contrôle de la lumière, est-ce que vous voulez pas le contrôle de la lumière. Puis après, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que la lumière se déplace en fonction de la musique ou si la lumière ondule, impulse ou reste brillante. Vous allez pouvoir aussi aller dans Écouter pour activer ou non le contrôle de la réduction de bruit. Vous allez pouvoir mettre une suppression totale de bruit, une transparence qui va retranscrire, par exemple s'il y a des éléments à l'extérieur, vous êtes en train de courir mais il y a du bruit, etc, il y a du vent vous pouvez mettre transparence pour entendre au moins les voitures. Et désactiver pour directement la désactiver. Il vous sera aussi possible de gérer l'égaliseur en changeant entre un mode équilibré, un mode voix, un mode plus de basse ou un mode plus d'aigu. Ça c'est plutôt pratique Là, lorsqu'on va aller dans les coquilles, vous allez voir que euh, vous allez pouvoir du coup acheter directement via ici différentes coques différentes coquilles que vous allez pouvoir acheter mais bon ça on va pouvoir aller aussi les voir directement sur le site et là vous allez aussi avoir la possibilité de customiser de personnaliser votre coquille qui vous permettra du coup voilà d'écrire ce que vous voulez pour aller encore plus loin je vous le disais il va y avoir la possibilité de contrôler vos écouteurs vous allez avoir des zones de touches pour pouvoir du coup avoir des zones tactiles pour pouvoir contrôler vos écouteurs que ce soit le droit ou le gauche là vous allez avoir des applications depuis l'application la possibilité de, de voir les, les touches et d'en personnaliser certaines. Le taper deux fois permettra de faire marche ou arrêt sur l'écouteur gauche. Le trip appui vous permettra de faire chanson suivante ou alors vous pouvez mettre le chanson précédente ou rien du tout. Contrôle droit, tapé deux fois marche arrêt, taper trois fois chanson suivante ou chanson précédente. L'appui et le maintien permet soit la suppression de bruit soit vous pouvez mettre euh, l'interruption de la lumière etc etc. Voilà pour ce qui est de la prise en main maintenant on va revenir rapidement sur euh, le confort et surtout sur la qualité du son. Parlons du confort de ces écouteurs, on va avoir des écouteurs intra avec des embouts, différents embouts, vous allez pouvoir les personnaliser en fonction de la taille de vos oreilles. On est sur quelque chose, voilà, des embouts assez souples qui tiennent bien aux oreilles et qui ne va pas créer de confort euh, désagréable on va dire. Ces écouteurs font de la lumière mais il n'y a aucun impact sur le confort, on est donc sur quelque chose d'assez clean. Au niveau du son, c'est à peu près la même chose aussi, on a une réduction de bruit qui est plutôt bien gérée, plutôt bien faite avec un mode transparence, un mode normal et le son rendu est plutôt aussi intéressant et plutôt sympa. Parlons maintenant de l'autonomie on a une autonomie, comme je vous le disais, un hein, théorique de 20 heures, 20 heures avec des, euh, des utilisations de 5 heures par, par écouteur, donc avec des écouteurs. On est sur quelque chose aussi assez standard, ça va pouvoir euh, voilà, tenir la journée facile, sachant que euh, vous allez plutôt les mettre je pense pour assortir un style peut-être, pour aller, je sais pas, sortir. Voilà, si vous êtes tout seul dans votre chambre avec ces écouteurs, je pense que ça ne sert pas à grand chose d'activer la lumière. C'est vraiment des écouteurs euh, ciblés pour vous donner un petit style et pour voilà euh, personnaliser un petit peu vos écouteurs par rapport à votre tenue, par rapport à ce que vous aimez parce que par rapport à, à votre feeling donc c'est ça qui est plutôt sympa l'autonomie de 5 heures euh, fait que vous n'allez pas porter les écouteurs forcément toute la journée sans faire de pause, mais ce qui est plutôt pratique c'est la recherche des écouteurs en 10 minutes pour 2 heures d'utilisation euh, dommage qu'il n'y a pas de recharge aussi rapide boîtier, le boîtier ne va pas se recharger en 10 minutes, mais, mais globalement l'autonomie est satisfaisante. Voilà amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce petit retour sur les euh, G-Pods n'hésitez pas à me dire si vous les trouvez stylés quelle couleur vous aimerez, n'hésitez pas à les voir sur le, le, le site si jamais euh, vous voulez voir ce qu'il y a comme différentes coquilles, parce qu'il y a de quoi faire vous pouvez les personnaliser comme je vous ai montré c'est plutôt intéressant, je trouve que c'est une marque qui arrive à se différencier euh, via le style, pourquoi pas, moi je trouve ça plutôt stylé, merci d'avoir regardé cette vidéo, en attendant, vivez à fond, vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne